Dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de tracer une forme simple. L'une des formes les plus simples à réaliser avec cette interface, c'est le carré. Pour réaliser un carré, il me faut 4 traits de la même longueur et des angles droits entre chaque segment. Je vais pouvoir utiliser mes blocs, aussi appelés instructions, pour réaliser un carré. Je commence par tracer un segment avec le bloc avancé. Ici, il s'agit d'un segment d'une longueur de 50 mm. J'utilise ensuite le bloc tourné à gauche de 90 degrés pour former un angle droit. J'ai maintenant un segment et un angle droit. Je vais répéter cette opération trois fois supplémentaire. pour obtenir quatre côtés identiques. Je pense bien sûr à terminer mon programme par le bloc attente sans fin, fin du programme et je vais pouvoir lancer la simulation. Je clique sur le petit pinceau et j'obtiens un carré. En parallèle de la simulation, vous avez peut-être remarqué que les blocs ont clignoté. Je vais relancer la simulation pour que vous puissiez regarder. Les blocs passent en surbrillance lorsqu'ils sont exécutés. Cela vous permet de comprendre à quelle étape du programme vous en êtes au fur et à mesure de la simulation. Et cela pourra vous être utile quand vous aurez des codes plus complexes. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment, je vous invite à essayer par vous-même et à passer à la vidéo suivante lorsque vous aurez réussi.